Notre équipe d'entretien du bassin de culture aquaponique vient de nous envoyer des données concernant un bien étrange échantillon d'eau prélevé dans ce bassin. En effet, cette eau est d'une couleur verte et très trouble. Une série de centrifugeuses contenant une poudre verte a également été retrouvée à proximité de ce bassin. Les chercheurs de la base Gaïa sur Terre sont très intrigués par cette découverte et nous demandent d'analyser cet échantillon. Les échantillons ainsi que des informations présélectionnées par notre ingénieur agronome été envoyés dans vos labos. Qu'y a-t-il dans ces bassins S'agit-il d'une simple contamination ou d'une culture mise en place par les précédents colons Dans ce cas, à quoi cela aurait-il bien pu leur servir Comment la relancer À vous d'éclaircir ce mystère. Ceci est un ordre pour mission.